Les modèles Océan VIP Ergo et Océan Dual VIP Ergo sont tous deux des chaises de douche et de toilette inclinables conçues pour répondre aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs. Les deux modèles bénéficient d'une bascule d'assises comprise entre moins 5 et 40 degrés, tandis que le modèle Océan Dual VIP Ergo bénéficie en plus d'une inclinaison de dossier de 5 à 35 degrés pour les besoins les plus complexes de positionnement. Pour certains, l'utilisation d'une chaise de douche inclinable peut être une expérience intimidante. Les utilisateurs peuvent ne pas se sentir en sécurité et être anxieux. C'est dans cette optique que nous avons apporté des modifications clés à la conception de l'inclinaison sur les océans VIP Ergo et océans Dual VIP Ergo. Premièrement, nous avons remplacé le vérin à gaz par un mécanisme d'inclinaison coulissant. Pendant l'inclinaison, la scie se déplace vers le bas et l'avant, ce qui maintient le centre de gravité de l'utilisateur proche de celui de la chaise de douche, ce qui rend l'action d'inclinaison légère et plus intuitive pour la tierce personne, tout en créant une expérience plus fluide et plus confortable pour l'utilisateur. Le rapprochement du centre de gravité de l'utilisateur et de la chaise permet également de réduire l'encombrement global sans pour autant affecter sa stabilité. De plus, ces changements permettent de mieux positionner la chaise lorsqu'elle est placée au-dessus des toilettes et de réduire le rayon de gération, améliorant ainsi l'accès à la salle de bain. Deuxièmement, nous avons augmenté l'angle de la bascule d'assises de 0 à 35 degrés à moins 5 à 40 degrés. Cela permet non seulement de maintenir la position et la posture de l'utilisateur en position assise, mais aussi de limiter la sensation de frottement de la peau grâce au transfert du poids du dessous du postérieur au support du haut du dos. Combinées, ces deux nouvelles caractéristiques facilitent l'utilisation de la bascule d'assise sur l'Océan Vipergo et Dual Vipergo, tout en garantissant une expérience confortable en toute sécurité et dignité pour l'utilisateur.